Bonjour, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien J'espère que oui. Alors euh, aujourd'hui on va vous voir euh, correction de quelques exercices de cette leçon de complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Vous avez bien suivi euh, la première vidéo qui explique cette leçon et cette séance on va réserver uniquement pour euh, la correction des activités. Pour les élèves de 5e année et 6e année primaire. Bienvenue. Alors, je m'entraîne. Euh, je m'évalue. Je m'entraîne d'abord. Il faut euh, séparer d'un trait le groupe nominal et le groupe verbal. C'est-à-dire, tout simplement, il faut faire euh, la distinction. Il faut, faut faire la distinction entre ces deux groupes. groupe nominal et groupe verbal. Reda a envoyé une carte postale, les touristes s'adressent au guide, le guide leur explique le trajet. Je répète encore une fois, Reda a envoyé une carte postale, les touristes s'adressent au guide, le guide leur explique le trajet. Alors, je sépare d'un trait, le groupe nominal et le groupe verbal. Alors, qu'est-ce que je dois faire Je dois mettre un trait ici, un trait ici, et un trait ici. D'accord Reda, à part... Envoyer carte postale, c'est un groupe verbal. Les touristes, c'est un groupe nominal. S'adresse au guide, c'est un groupe verbal. Le guide, c'est un groupe nominal. Leur explique le trajet, c'est un groupe verbal. Pourquoi Parce que « à envoyer », c'est le verbe « envoyer ». Une carte postale, c'est le complément de ce verbe. La même chose pour « s'adresse. c'est le verbe « s'adresser ». S'adresser à qui Au guide la même chose pour expliquer. D'accord Expliquer le trajet. Alors, Reda, envoie une carte postale. Ah, envoie une carte postale, c'est un groupe verbal. Les touristes s'adressent au guide. S'adressent au guide, c'est un groupe verbal aussi. Le guide leur explique le trajet. Leur explique le trajet, c'est un groupe verbal aussi. Alors, qu'est-ce qu'il reste Reda, les touristes et le guide, ce sont des groupes nominaux. Dans les phrases suivantes, je souligne le complément d'objet direct uniquement lorsqu'il y en a un. Mon grand-père adore voyager, cette région ressemble à ma ville, le chauffeur du car conduit les voyageurs à l'hôtel, l'agent de voyage réserve Libye. Dans les phrases suivantes, je souligne le complément d'objet direct lorsqu'il y en a un. Mon grand-père adore voyager. Alors, où est le complément d'objet direct C'est voyager. Le mot voyager. Mon père, mon grand-père adore quoi Voyager. Alors, voyager, le mot voyager, c'est le complément de direct C'est la même chose pour euh, C. Le chauffeur du car conduit les voyageurs à l'hôtel. Les voyageurs, les voyageurs. Alors, c'est là. C'est ce qu'on appelle le complément de direct Il faut faire attention. Pourquoi Parce que tout simplement, il est lié directement avec le, avec le verbe. Il n'y a pas de préposition voilà et en même temps on pose la question après le verbe on dit le chauffeur du car conduit qui à la c'est pas à qui ou de qui mais qui l'agent de voyage réserve les billets on dit l'agent de voyage réserve quoi les billets alors les billets c'est un complément d'objet direct les voyageurs c'est un complément d'objet direct euh, voyager c'est un complément d'objet direct à ma ville non c'est vrai on se à ma ville non non c'est pas un complément d'objet direct non. Alors, dans les phrases suivantes, on tourne le complément d'objet indirect, ce soit lorsqu'il y en a un, et celui, la préposition qui relie le complément d'objet indirect au R. Alors, d'abord, il faut lire euh, ces exemples. L'explorateur parle de sa découverte. Voilà. Je téléphone à mon agent de voyage. Voilà. Les sportifs aiment marcher. Karim parle à Salim. L'Indonésie est un beau pays. Il se souvient de son voyage car il pense à son séjour à Marrakech. Alors dans les phrases suivantes, on tourne le complément d'objet indirect lorsqu'il y en a un et souligne la préposition qui relie le complément d'objet indirect (COI) au verbe. L'explorateur parle de sa découverte. On pose la question on dit l'explorateur parle de quoi De sa découverte. Alors c'est un complément d'objet indirect. Voilà, c'est découvert. Et 2, c'est une préposition. Voilà. Je téléphone à mon agent de voyage. <coughs> Alors, A, c'est la préposition. Préposition, oui, ou mon agent de voyage, c'est un complément d'objet. Il faut Ah, Les, les sportifs M marchent. Où est A, où est 2, où, où est donc la préposition? Il n'y a pas de préposition, ce n'est pas un complément d'objet indirect. On peut classer dans la partie de complément d'objet direct. Pourquoi pour parce que lui est directement avec le verbe. Les sportifs aiment quoi Aiment marcher. On peut placer ici, dans le septième exercice. Alors voilà le complément d'objet direct. Mais ici, non. Non, non, non, non, non, non, non. non. Les sportifs aiment marcher, mais il n'y a pas de complément. d'objet indirect. Karim parle à Salim. On dit Karim parle à qui L'Indonésie est un beau pays. Non, c'est pas un complément, ça. Et se souvient de son voyage. Oui, de son voyage. Je souligne deux et j'entoure son voyage. Karim pense à son séjour, oui. À Marrakech, non. Marrakech, c'est à lui. C'est à lieu, oui, c'est à lui. C'est un complément circonstanciel de lieu qu'on va voir après. Mais ici, c'est un complément d'objet indirect, puisqu'il y a A. On dit, Karim pense à quoi À son séjour. Alors, grosso modo, l'explorateur parle de sa découverte, de préposition, sa découverte, complément d'objet indirect. Je téléphone à mon agent de voyage, à préposition, mon agent de voyage, complément d'objet indirect. Karim parle à Sérim, A, ah, préposition, Sérim complément d'objet indirect. Et il se souvient de son voyage, De, préposition, son voyage complément d'objet indirect. Karim pense à son séjour à Marrakech. A, ah, préposition, son séjour, C, complément d'objet indirect. Voilà, je vous laisse réfléchir à ces euh, évaluations. Alors, évaluation, pardon. Évaluation, c'est quoi Évaluation, c'est une sorte de auto évaluation, auto, auto évaluer, ça veut dire euh, mettre. Il faut, il faut, il faut faire des activités tout seul, sans l'aide de personne. Par exemple, j'explique les consignes, complète les phrases avec un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect de ton choix. Alors il y a ici des vides, il faut remplir soit un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect à mon choix. Bien sûr, suivant les verbes. Par exemple, prend. elle a besoin d'un complément d'objet direct. Ah non, elle a besoin d'un complément d'objet indirect. Parle, elle a besoin d'un complément d'objet indirect. Serre, complément d'objet direct s'occupe, complément d'objet indirect et ainsi de suite. Il faut compléter les phrases avec un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect de ton choix utilise comme complément d'objet intellect ou complément d'objet indirect COD ou COI chacun des mots suivants dans, dans une phrase. Vous choisissez soit touriste joue le rôle de COD ou COI. C'est la même chose pour le pilote, c'est la même chose pour le bagage. Vous avez combien de lignes ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par exemple, ici, touriste, on peut euh, faire deux, deux phrases. Soit avec complément d'objet direct ou indirect. C'est la même chose pour le pilote et bagage. chez son soir. C'est clair. Vous avez bien compris. Voilà. On a expliqué la leçon dans la euh, vidéo précédente et cette, euh, cette vidéo. Je viens de vous expliquer et de corriger quelques activités d'entraînement pour les, pour la leçon de complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. On a déjà vu. Comment identifier le groupe verbal et reconnaître et utiliser, euh, rec reconnaître et utiliser le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci beaucoup. À très bientôt, mes chers élèves de 5e année, et 6e année primaire, c'est tout. 5e et 6e année primaire, c'est tout. Merci, merci beaucoup. À la prochaine. vidéo. Euh, oui, euh, sur notre chaîne, euh, je communique TV.